Hey, avant de commencer la vidéo juste, je serai en dédicace pour mes livres à Bordeaux et à Paris. J'ai mis les événements en barre d'infos, donc je vous laisse aller vous inscrire si ça vous intéresse. Et j'espère vous voir nombreux. Bisous. Bonjour Aujourd'hui je suis vraiment trop contente, parce que c'est la première vraie vidéo de ma nouvelle chaîne et de mes nouveaux sujets et tout ça et tout ça. Et je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager de nouvelles choses, de nouveaux univers, du nouveau tout ça quoi <mus> Aujourd'hui on va parler du non-port de soutif. Alors comment on dit Ce nouveau format de vidéo va s'appeler un mois sans ou un mois avec. Et aujourd'hui, ça sera un mois sans soutif. Alors comme je vous l'ai dit, les formats de vidéos ce sera des formats récurrents. Et du coup aujourd'hui on se retrouve dans la catégorie danse humaine. Les expériences que je vais tenter sur un mois. Donc ça peut être un mois sans soutif, un mois avec, je sais pas, avec tout ce que vous voulez, un mois avec euh, par exemple avec du sport tous les jours, un mois avec une crème. Je vais pas faire placement de produit dans cette vidéo puisqu'il n'y en a pas. Ça va être des mois sans, des mois avec, mais ça sera des vrais mois où je vais tester des choses sur un mois. Comme ça, je peux vous donner des vrais avis. Ça sera pas genre des euh, trucs en l'air genre en mode j'ai testé ça c'était génial mais j'ai testé une fois là ça sera des vrais tests sur un mois et le premier test que j'ai mis en place c'est un mois sans soutif donc je ne suis pas seule pour cette vidéo j'ai fait cette vidéo avec deux autres youtubeurs et le tout le monde si vous ne me connaissez pas je suis margot de la chaîne la plume euh, chaîne un petit peu euh, de tout et de, de, de, de n'importe quoi d'abord j'ai une chaîne qui s'appelle marie drou euh, sur laquelle je propose des, des sujets assez sensibles en fait et j'essaye de sensibiliser les jeunes aux problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours leur lien de chaîne en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner si vous ne les connaissez pas à découvrir aussi leur univers donc voilà c'est tout c'est mon intro hein c'est tout c'est intro. non j'ai d'autres choses à dire j'ai toujours des choses à dire je parle beaucoup trop je sais ce que je dois dire il y a un autre format sur ma chaîne qui va s'appeler les en théorie et les vidéos en théorie ça sera des vidéos complémentaires des expériences donc sur ça ça sera que des expériences genre on vous dit ce qu'on a nous retenu de ce mois sans soutif mais sur la vidéo en théorie je vais approfondir le sujet du non port de soutif de vous parler des idées reçues du soutif de pourquoi ce n'est pas bon pourquoi on dit que c'est bon pourquoi on emporte alors que ce n'est pas bon et tout ça et tout ça, ça sera sur l'épisode en théorie par sur celui-ci, celui-ci c'est de l'expérience pure et dure et euh, celui-ci on va juste partager ce que nous nous avons vécu pendant un mois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le non-port de soutif euh, de les poser en barre d'infos comme ça pour la prochaine vidéo j'en aurai, euh, je saurai à quoi répondre n'hésitez aussi pas à participer à ces expériences sur un mois, si vous vous ne portez pas de soutif ou que vous décidez de tester un mois sans soutif, n'hésitez pas bah, à me le dire en commentaire et si vous faites l'expérience à fond n'hésitez pas à me la partager sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être une bonne idée, si vous les 1 mois sans ou les 1 mois avec de me donner vos avis et pourquoi pas je vous inviterai sur la chaîne plus tard pour en parler vous aussi pour donner vos expériences et ça peut être cool de partager ça ensemble je pense que j'ai tout dit sur ce nouveau format j'expliquerai qu'une fois les nouveaux formats en début de vidéo là c'est la première donc je vous explique tout je vous mets dans le bain donc c'est parti voici notre ressenti après un mois sans soutif moi je suis la taille mini sein c'est à dire que je fais du 85b puis les, les petits seins de cette vidéo <rire> voilà moi personnellement, je fais un 90D, mais comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi j'ai eu une opération mammaire c'est-à-dire qu'en gros, on m'a fait une chirurgie réparatrice de la poitrine. J'en avais parlé sur ma chaîne YouTube d'avant, du coup il n'y a plus les vidéos. On n'a pas changé la taille de mes seins, j'ai toujours fait un 90D, enfin j'ai toujours fait un D depuis que j'ai 16 ans. Mais euh, voilà, on a reconstruit ma poitrine, du coup bah, j'ai des implants mammaire dedans. En fait, j'avais pas le dessous. Bref. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur ce qui m'est arrivé à la poitrine et pourquoi j'ai été opérée, euh, ça me ferait très plaisir de la faire à nouveau. Bon, maintenant c'est un nouveau concept et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de détails sur mon opération mammaire qui a été une reconstruction mammaire voilà je crois que j'ai tout dit donc, euh, mon expérience par rapport à ça c'est différent faut savoir que mes seins tiennent relativement bien du coup. après le mythe que les seins tiennent tout droit quand on est une opération mammaire c'est du fake hein. euh, les seins bougent les seins ploup ploup comment on va dire euh, font ploup ploup quand vous courez voilà c'est vrai que c'est différent d'un 90 d naturel ça tombe moins etc Parce que euh, voilà il y a tout qui tient bien dedans c'est solide la taille de souci je fais du 90 c donc c'est pas un petit euh, c'est pas une petite taille de souci non plus mais c'est pas une énorme taille non plus mais voilà il y a certaines difficultés qu'on a des fois avec cette taille de soutien gorge en tout cas pour moi tout s'est très très bien passé <musique> Bah, personnellement, je l'ai très bien vécu. Enfin, je pensais vraiment le vivre plus dur que ça. Le que c'est que moi, personnellement, encore une fois, je dis personnellement, puisque les filles, je ne sais pas ce qu'elles vont dire cette vidéo, mais je portais déjà très peu de Il Faut savoir que quand je reste chez moi, je n'en porte pas. Et vu que je suis pas énormément sociable, je vais pas souvent dehors. Et bien, euh, vu que quand j'étais chez moi, bah, j'en portais pas parce que j'avais la flemme, ça me gênait, ça me sert, ça fait oh oh. Ne vous en parlez pas. Ça sert, ça fait mal et tout ça, donc j'en portais pas chez moi, j'en portais que dehors. Et c'était le passage de dedans à dehors. Fallait que j'arrive à en plus emporter dehors. Et finalement, bah, ça a été plus facile à faire que. Ce que Je pensais, ça a été plus facile à enlever que ce que je pensais. Je me sens extrêmement bien, je me sens libre, je me sens à l'aise, je me sens très très bien. J'ai réussi à faire beaucoup de choses pendant ce mois-ci et cette expérience m'a permis beaucoup de choses donc je me sens très très très très bien. Ouais, après, moi, sans soutif, on se sent commun cette question, elle est compliquée. Ben, ça va très bien, je, je, je, je l'ai plutôt très bien vécu donc ça va. Pour <musique> commencer, oui, j'avais vachement de crainte euh, ma plus grosse crainte c'était les remarques et le regard des gens dans la rue euh, parce que je suis une fille qui pointe très facilement des seins en tant que et du coup euh, c'est vrai que j'avais vachement peur que les gens ne regardent que ça donc le peu de crainte que j'avais avant de commencer c'est tout simplement le regard des gens je pense comme la plupart des personnes qui ne portent pas de soutien-gorge tout simplement parce que quand tu ne portes pas de soutien-gorge et que tu mets quelque chose d'assez moulant ou pas d'ailleurs on voit déjà la forme de, ton, de tes seins en fait puisqu'il n'y a pas de il a pas de soutien au niveau de ton soutien-gorge et euh, on voit bien évidemment bah, la forme des tétons quand tu mets quelque chose d'assez moulant euh, donc euh, du coup euh, voilà c'était euh, l'une de mes craintes et j'avais peur des remarques aussi de mes proches notamment de mon copain euh, parce, que, parce que je me suis dit euh, je sais pas je, euh, je sais pas. J'avais peur qu'on me prenne pour une je sais pas quoi du fait de pas porter de soutien-gorge. Alors dans le fond c'est complètement débile parce que c'est pas parce que tu ne portes pas de soutien-gorge que c'est... C'est idiot comme réflexion. Personnellement, du coup, la seule crainte que j'avais, c'est est-ce que j'allais réussir à les porter Alors pour le sport, je savais que c'était mort. Après, j'en ai pas fait pendant un mois. Mais je sais très bien que c'est mort, je suis obligée d'avoir une brassière de sport parce que bon, faut tout porter quoi. Voilà, mais j'avais peur que euh, pendant un mois, si je n'en portais pas, j'allais avoir mal au dos, mal ci, mal là, etc. Voilà, c'était ma crainte de savoir si j'allais réussir à porter. J'avais peur de ça, j'avais peur euh, d'avoir mal dans les escaliers parce que même si j'ai des petits seins, quand je cours dans les escaliers ou quand je monte les escaliers super rapidement, et bien ça fait mal, hein, donc j'avais peur d'avoir mal. Et aussi euh, peut-être d'avoir mal un petit peu au dos, parce que euh, bah, du coup je suis très bossu de base aussi, donc euh, voilà. Non, écoute, je l'ai dégrafé sans souci, si c'est ce qui t'inquiète ma petite Léa. Non, j'ai pas eu du mal, ça m'a... J'ai... J'avais de l'appréhension mais après j'avais pas non plus du mal à l'enlever, je me suis dit yo yOLO Le 1er août j'ai fait yolo les gars, j'ai les ça en l'air Du coup non j'ai pas eu du tout du mal à l'enlever, par contre enfin euh, voilà, c'était genre une habitude toi, même dans mes valises et tout ça, j'en ai pas pris un seul, enfin c'était pas en mode j'ai ah, un soutif à merde, j'ai oublié que c'était à moi sans, c'était hyper naturel pour moi de pas en mettre en fait comme si je n'en avais jamais porté de ma vie. Et c'est ça qui a été assez, euh, assez drôle. Alors euh, non, j'ai pas eu beaucoup de mal à enlever mon soutif parce que de base je le portais pas tout le temps non plus, mais je le portais quand même pour des occasions que j'ai totalement euh, oublié à l'heure d'aujourd'hui mais euh, j'ai pas du tout eu du mal à l'enlever c'était un petit peu compliqué au début comme je l'ai dit mais après c'est allé tout seul en fait voilà j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils sont plus fermes et plus ronds, plus durs, plus rebondis enfin bref je trouve qu'ils ont une meilleure ils ont l'air mieux en fait finalement je sais pas ce qu'en pensent les filles mais moi j'ai l'impression qu'ils sont plus durs et plus fermes la, la vraie différence entre le avant après alors que j'ai démini ça, hein. j'ai remarqué que j'ai une poitrine plus ferme mais vraiment, j'ai une poitrine beaucoup plus ferme. Euh, bah, du coup, d'abord, j'ai eu la sensation euh, d'être libre, mais aussi c'était bizarre. Voilà, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose au début, et puis au final, en fait, je m'y suis habituée au fur et à mesure des jours, et en fait, au final, euh, je me suis dit, bah voilà, il n'y a rien qui manque sur moi et tout va bien. Enfin, je suis normale, quoi. Il n'y a pas quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça s'est très très bien passé. Personnellement, ce qui m'a le plus gêné en fait dans cette histoire, ça a été le regard des gens, des autres. J'ai eu pas mal de blagues, euh, surtout via mais mon père et mon grand frère en mode « Eh, t'as pas mis de soutif, Eléa, c'est normal que t'as pas de soutif, nan nan nan. Que, bien évidemment, ça dépend des hauts que je porte, là on le voit pas, puis j'ai pas de soutif non plus. Mais en gros, euh, voilà, on voit un petit peu la forme, ce qui est normal puisque nous avons des seins et nous sommes humains. Mais euh, voilà, ça a été surtout les, les regards des gens genre dans la rue, etc. Genre j'avais l'impression qu'on voyait que ça, qu'on regardait que ça, que genre c'était en mode ça me gênait hein. vraiment le regard des hommes parce que les filles ne regardaient pas plus que ça mais j'ai regard... remarqué plusieurs regards des hommes et notamment sur snapchat alors vous pouvez m'ajouter sur snapchat je vous mets mon snap ici où je suis hyper active et je vous raconte plein de choses nulles de ma vie mais euh, sur snapchat j'ai pas mal de réflexions sur le sujet en mode et eh, tu n'es pas de soutif, Elia t'as pas de soutif, ça a été des remarques surtout des hommes euh, assez sexuels en fait, moi ouais, c'était assez chiant en fait le regard des autres donc ce qui m'a le plus gênée c'est donc euh, peut-être le regard des gens aussi en... peut-être pas en premier parce qu'au final en fait je m'en fous un petit peu quand même et euh, aussi le fait des fois aussi, bah aussi le fait surtout que quand tu marches, bah du coup quand t'as pas de soutien-gorge, ça, ça balotte tu vois, donc forcément euh, si ça balotte bah les gens le voient aussi, donc oui, bon, c'est en rapport aussi au regard des gens, puis même c'est pas super confortable des fois de marcher et d'avoir les seins qui, euh, hein, voilà quoi. Les fringues que j'avais, il y a des vêtements, je m'empêchais de les porter, alors, alors c'était par peur en fait, parce qu'au final c'est pas grave si tu pointes et que ça se voit en fait, mais j'avais peur, je me disais merde... Je... J'avais peur de mettre des débardeurs collants, des choses comme ça, parce que bah, comme je disais, je pointe super facilement. Euh, il suffit qu'il y ait un petit brin de vin, ça y est, mais ça ils font. Compte... Enfin même, je pointe en deux secondes, j'ai l'impression que j'ai tout connu ça qui pointe... Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus gêné, c'était de pas pouvoir porter tout... En fait, c'est moi, hein, c'est dans ma tête, je m'empêchais de porter certaines fringues. Parce que finalement, plus le temps passait, plus je m'en fichais, et plus je me permettais de porter certaines choses qu'au début du mois je me permettais pas. Et ça en seulement un mois, donc euh, je pense que si on arrête d'emporter définitivement euh, plus ça va, moins on est gêné de certaines choses en fait Alors le regard des gens comme je te l'ai dit c'était assez compliqué surtout que c'était la fête de mon village du 1er au 7 août donc au début c'était un petit peu gênant, j'étais un petit peu comme ça et tout je me disais ah, je sais pas trop comment faire etc surtout que c'était que des gens que je connaissais mais euh, au fur et à mesure des jours je me suis beaucoup habituée à ne pas porter soutien-gorge et euh, j'ai même pas j'ai même pas fait en sorte de mettre certains vêtements pour, pour moins qu'on voit mes seins ou quoi que ce soit. J'ai mis exactement les mêmes vêtements que d'habitude et euh, ça m'a pas forcément porté plus préjudice que ça. Tout simplement parce que bah au début c'était un petit peu voilà, j'étais un petit peu craintive et puis au fur et à mesure des jours, je me suis laissée aller et j'étais carrément normale. Et puis quand les gens me regardaient, bah, j'y faisais même plus attention au final. D'abord, ça me faisait super peur. Avant de commencer, j'avais super peur du regard des gens. Euh, pas de mes proches là, franchement c'était juste le regard des gens dans la rue genre dans, dans Rennes quand je me balade en ville ou quoi, j'avais vachement peur de ça et les premiers jours où je suis allée en ville vraiment, où je suis sortie de chez moi vraiment pour toute une journée, toute une soirée sans soutien-gorge, et eh ben, je flippais, j'avais l'impression en fait que les gens euh, ne regardaient que ça, alors qu'en fait au fur et à mesure des jours et des semaines je me suis rendu compte que bah, pas du tout en fait, c'était juste moi qui psychotais plus qu'autre chose, les gens ne regardent pas forcément ça bon t'en as toujours qui regardent genre en mode elle a pas mis de soutien-gorge c'est une pute, la réflexion de merde on est d'accord c'est complètement débile vraiment aucune, juste mon copain au début il m'a dit ouais tu vas arrêter de porter des soutien-gorge j'ai fait ouais, mais au final euh, pff, ils s'en bat les couilles comme moi euh, Moi j'ai une toute petite poitrine donc j'ai pas eu très très mal, c'est juste dans les escaliers parce que j'ai tendance à toujours courir dans les escaliers je ne monte jamais un escalier en marchant ma life et du coup c'est vrai que bah, j'avais le réflexe de porter ma poitrine parce que sinon ça fait mal. Ça fait quand même mal même avec un 85B mais euh, sinon j'ai pas eu de douleur, pas du tout même. Finalement, je n'ai eu aucune douleur. Alors, oui, j'ai totalement réussi le challenge sauf l'été quand j'étais en maillot de bain parce que j'avais du coup mon maillot de bain. Même si des fois, même, je me suis. J'ai bronzé en topless avec Margot puisque je suis partie en vacances avec la plume. Du coup, on a bronzé en topless. On a essayé de respecter le truc jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai porté quelques fois des hauts maillots, mais pas en dessous de mes hauts, etc. J'ai essayé vraiment le moins possible d'avoir des trucs qui soutenaient. J'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu mal. J'ai comme une lettre à la poste. Non, j'ai pas eu spécialement de douleur particulière. Non, bon, à part, ouais, voilà, quand. Euh... Quand on marche et que ça balote, voilà, comme ça, puis je suis aussi beaucoup bossue, donc quand j'étais assise, ça me pesait un petit peu, mais sinon pas de douleur particulière. Je n'ai jamais fait d'exception. Euh, de temps en temps, je mettais des brassières, mais qui ne soutiennent rien du tout, juste pour pas qu'on voit que je pointe, encore une fois, pour certains vêtements. Ou quand c'est des vêtements trop décolletés, euh, et que j'avais peur que j'ai un sein qui, qui fasse coucou. Donc euh, des fois, je mettais des brassières, mais euh, pas souvent, et j'ai réussi à... Bah, bah, vraiment, pendant le mois, je n'en ai pas porté une seule fois. Même au boulot, parce que là ça fait trois semaines que j'ai un boulot, euh, en gros c'est du travail à la chaîne et c'est un travail assez physique où je porte des charges, où je me baisse ou machin, bah même au boulot en fait j'en ai pas mis. Le premier soir de travail, je me suis dit merde, ça va faire bizarre, est-ce que j'en emmène un au cas où dans mon sac que je vais mettre en plein milieu de la nuit euh, dans les toilettes Et bah non en fait, parce que ça a rien changé, bah, sûrement parce que j'ai une petite poitrine aussi. Mais euh, non j'ai réussi à ne plus le porter du tout Donc euh, oui j'ai réussi à ne plus le porter du tout Parce qu'au final dans le mois euh, j'ai porté ma brassière que très très peu de fois Seulement pour aller faire du sport Et mon maillot de bain pour aller à la plage Mais sinon je l'ai porté que très très peu de fois Et mon euh, bah, soutien-gorge je, je ne l'ai jamais remis tout simplement depuis le 1er août <musique> Au final, bah, je regrette pas du tout cette expérience. est-ce que je vais en reporter ou non euh, Je pense qu'en fait, je vais beaucoup m'en porter. Après, j'adore la lingerie. Mais euh, pas porter forcément des soutifs avec balconnet tout ça qui tiennent tout, vraiment des soutifs. Je mettrai une photo de, de genre de soutifs plus comme ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de faire ce projet puisque ça m'a beaucoup apporté. Je pense que je vais définitivement euh, tout simplement ne plus porter mon soutien-gorge. Au final, bah, j'ai recommencé à mettre des soutifs bah, hier et euh, ça m'a fait super bizarre. Honnêtement quand je l'ai remis j'ai eu l'impression d'être compressée et encore aujourd'hui pourtant là du coup c'est la deuxième journée où j'en reporte j'ai vraiment eu la sensation d'être compressée à moitié de ne pas être à l'aise dans mon corps et de ouais ça m'a fait bizarre après j'étais cotate parce que du coup j'ai retrouvé un push-up et je me suis dit oui je retrouve un minimum de poitrine euh... mais il faut pas s'arrêter à ça parce que franchement j'ai vraiment la sensation que c'est meilleur pour la poitrine les petites poitrines du moins comme moi après je sais pas pour Léa et Marie ce qu'elles ont vécu mais pour les petites poitrines comme moi, euh, ça change rien en fait. Pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Moi ma poitrine, vu la taille qu'elle fait, ça me donne pas de, de mots de dos, ça me. Ouais, même en mettant des crop top, parce que j'en parlais avec Léa, même en mettant des crop top, euh, moi ça change rien, parce que le t-shirt il remonte pas avec ma poitrine, donc c'est pas grave en fait. Donc ouais que finalement cette expérience m'a servi de leçon après il y a des hauts comme le regard des gens me gêne beaucoup il y a des hauts je sais que j'en porterai juste pour pas que voilà on voit trop la forme etc malheureusement parce que dans la société d'aujourd'hui c'est assez compliqué de pas mettre de soutif si vous avez fait l'expérience vous même vous le savez je l'ai très bien vécu et je pense que je continuerai à en porter mais beaucoup beaucoup moins et très exceptionnellement pour certaines robes, certains hauts mais voilà je, je pensais pas vivre aussi bien l'expérience donc je suis hyper ravie d'avoir testé le challenge. Euh, voilà après pour des occasions etc voilà mais sinon dans la vie de tous les jours etc euh, voilà j'ai appris à faire ce que je faisais dans la la vie de tous les jours avec mon soutien-gorge maintenant je le fais sans en fait, pour aller au cinéma pour aller à des soirées, pour aller faire les courses, pour aller, voilà, peu importe chez des amis, machin et tout voilà, je, j'y je, vais sans soutien-gorge et puis voilà, ça ne change absolument rien à ma vie, donc euh, voilà, je, je conseille à beaucoup de personnes, enfin à toutes les personnes d'essayer de tester cette expérience puisque c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté personnellement et qui m'a beaucoup appris, parce que je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça, je pensais que vraiment j'allais avoir du mal à l'enlever alors qu'en fait pas du tout, euh, j'ai eu une facilité mais alors extrême à retirer mon soutien gorge et maintenant je me sens super bien avec et enfin sans et je veux vraiment plus le remettre quoi vraiment c'est je ne veux plus le toucher d'ailleurs je quand je vais quelque part maintenant avec mon sac quand je vais chez mon copain et tout je ne prends même plus de soutien gorge à l'intérieur parce que je n'en ai plus besoin tout simplement voilà au final je pense que je vais en mettre beaucoup moins souvent vraiment beaucoup beaucoup moins souvent s'il y a un jour où j'ai pas envie d'en mettre je vais pas me dire ah bah ouais mais non je sors du coup j'en mets un donc j'en mettrai pas et c'est tout tant pis euh, parce qu'au final euh, ça changeait rien du tout et j'ai même réussi à changer le point de vue de, de mon copain Donc, genre euh, ouais mais, euh, des choses que moi même je pensais en fait des, en mode euh, mais euh, ça va se voir en fait et finalement même lui au final il me fait ouais mais non euh, ça change que dalle C'était si mieux comme ça bah reste comme ça et euh, je pense que j'en porterai beaucoup beaucoup beaucoup moins j'en remettrais de temps en temps parce que, parce que, parce que moi je complexe de la petite poitrine et que j'aime bien en mettre il euh, y a des soutiens-gorge que je trouve magnifiques, même pour euh, la vie intime. Euh, je trouve ça plus joli d'avoir un ensemble. Mais sinon, pour la vie de tous les jours... Euh... YOLO Je pense que j'arrêterai d'en mettre euh, régulièrement, cette phrase dans le 15 Est-ce que c'était français J'espère que c'était français et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura aussi répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à euh, spammer les commentaires. Je lirai ça. Je vais essayer d'y répondre au maximum, mais ça me servira aussi pour la vidéo en théorie. Si vous vous vivez sans soutif ou que vous voulez tester une vie sans soutif, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. À liker la vidéo, à vous abonner. Et sur ce, bye. J'espère que ces petites réponses t'auront aidé et j'espère euh, que d'autres ça, que ça va tenter d'autres filles d'enlever euh, leur soutien-gorge le temps de le temps d'une période comme ça pour tester parce que franchement euh... bah moi ça m'a donné envie d'arrêter d'en remettre donc j'espère que j'ai répondu à tes questions Léa merci beaucoup encore une fois de m'avoir proposé de partager euh, de participer à ton projet et puis euh, j'espère que ma vidéo te plaira qu'il ne manquera rien etc donc euh, voilà en tout cas bah, je te fais de très gros bisous et puis euh, voilà à la prochaine